Regarde la caméra ici. slope ta tête, regarde ici. Regarde ici. Ton nom c'est quoi? Black Regarde sa carte là-bas. tu sais pas, on va te massacrer ici. Là. Tu vas voir. Tu une as de quel enchanté? Camerounais. Et toi? Stone. Pardon? Stone. Stone. De quel enchanté? Cam... Camerounais. Il faut filmer ça. Voilà, mes compatriotes. Sub voilà, nous avons des... Là, je ne vais pas dire des Camerounais, mais nous avons des frères subsahariens qui sont là. Et tout leur travail ici, c'est d'agresser leurs propres frères aussi. Nous voyons tout ce qui se passe actuellement dans les pays maghrébins. On voit comment nous sommes maltraités. Et voilà aussi nos frères, nos propres frères noirs qui sont là, qui nous agressent, qui nous torturent en route. Nous voyons ce qui se passe actuellement à Tébessa. Nous voyons des massacres qui se passent à ça Laisse le message. Vous voyez tout les massacres qui se passe aujourd'hui à Tibesa, vers la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Comment les migrants sont maltraités, comment ils sont torturés en demandant des rançons à leur famille. Donc voilà d'autres clans qui sont là. Ils étaient au nombre. Vous êtes au nombre de combien Ils étaient au nombre de quatre. Donc nous avons arrêté deux personnes. Ils ont même des victimes qui sont là, leur propre frère camerounais, ils sont agressés. Mon frère, viens témoigner. Mon frère, viens Attends, viens, s'il te plaît, attends d'abord. Oui, là-bas d'abord. Tiens-moi vous... sur les caméras. Les caméras. Ça, tu, es, tu es de quelle santé Je suis Camerounais. Tu les connais, ces gens là Je les connais plus. Ils t'ont fait quoi ils m'ont agressé. Ils étaient au nombre de quatre. Ils étaient au nombre de quatre. Mais ils t'ont agressé où Ils m'ont agressé après TBSA. Après TBSA Oui. Voilà, ils t'ont pris quoi Ils m'ont pris mon téléphone et ils m'ont menacé de me poignarder tout au cours de la route jusqu'à destination. Jusqu'à destination Oui. Jusqu'à un nombre de combien C'est bien, oui, bien le temps. Pousse ton téléphone. Allez, tu me dis à l'intérieur. Toi, tu en as ce quoi Mon gars, m'attends. Toi aussi, tu es camerounais. camerounais. Toi, ils t'ont pris quoi ils rien pris. Mm -hmm. Ils ont mon puisqu'il n'avaient plus rien. Ils ont menacé aussi de mort. Ils m'ont menacé aussi de mort jusqu'à ah, jusqu jusqu jusqu jusqu la donc, de le condition de voyez, donc de la peu de la qui de là. nous de reverrons dans de prochaines vidéos. de la qui de la condition de de